Marine et Manu ne saignent pas. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis, On lutte dans le type comme dans la pampa. Culture tu vas voix ce qui n'est pas dans mes habits, ne braque pas un MC si Cocktail Coctel rap explosif comme sur Ketval, et j'arrive sur la pointe de mes samba. Je ramasse 1200 EEB, arrive, si la famille. Les femmes veulent nous fumer, en vrai rien que ça crapote. Rouge dans le noir, assumé, Plus malade, tes cropotes. A personne je te de ce que ça a donné, de concret. Tu veux savoir ta casse trimée, donc tu vraiment mettre en crème, et que t'en crèves Le potentiel, je comprends, c'est juste mes in, l'autonomie, danger essentiellement dose à ma T'imagines pas ce que je sel pour me dédier à ma où je passe pas l'ancelle, ni les matchs de mes J'ai brassé les plaquettes, qui les plaquages les méchants me raquettent, je pas là, mon dans ma combat pour ceux qu'on ne sont pas sortis indemnes sur le trottoir. Si la France est raciste c'est que sa mémoire a des trous noirs. Pour faire tomber ce système, on fera plus que des statues. Du futur, faut qu'on le rature. À l'usure, faut qu'on le fracture. Une barre, une capture, et on jette en peinture Je peux plus les voir en peinture, je peux plus entendre leurs insultes. Face aux miliciens, besoin de militants. Plutôt qu'intégrer, besoin d'être intègre. A voulu t'insérer ce fruit, est trop maigre, assez de petits chiens, Besoin de vrai licor, chaud de corps et d'esprit. l'aise sur le ring comme en librairie, au fond à quoi on aspire, c'est ça qu'être librairie, propagande sans instru, je m'assède j'en cappella, on veut l'état vaincu, donc la à cabella, Marine et ma nous ne s'aiment pas. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis, On en dans les check comme dans la pompa. Culture au ce qui n'est pas dans mes habits. Ne braquerait pas un MC lambda, Cocktail rap-guette, explosif comme sur quelle famille J'arrive sur la pointe de mes samba. Je ramasse 1200 euros le père arrive, merci la femme.